Hey, salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, euh, belle journée aujourd'hui. On a un invité à Weedman Rencontre, Autoroute 420, je vous présente Licorne. Comment ça va mon Licorne? Ça va très bien, Weedman, quand même. Excellent, euh, Licorne a sa chaîne YouTube qui s'appelle Autoroute 420. et Il parle de cannabis, euh, parle un peu de review, mais surtout, surtout ces temps-ci, euh, le gros sujet de conversation, c'est... Comment faire pousser du cannabis. Vraiment content de te voir aujourd'hui. Je vois que tu m'as amené du cannabis. Ben oui! Je vois... J'ai vu sur ta chaîne YouTube et entendu sur sa chaîne YouTube que tu avais un permis légal pour faire pousser du cannabis. Oui mon ami, je me suis procuré un permis. Parle-moi de ça, s'il te plaît, mon licorne. Et est-ce qu'on allume quelque chose pour la vidéo? Écoute, pour la vidéo... Euh... J'ai décidé, je nous ai concocté un petit joint, un petit joint de Dossidos. Dos. Moi, j'ai noté la note quadruple A à mon Dossidos. Euh, pour les Ça, raisons. Ça, c'est Broken Coast, là. Ah non, c'est très. Euh... Écoute, au niveau de l'arôme, au niveau du goût en bouche, là, moi, c'est un de mes favoris. Euh, J'aime le goût de, de. On dirait un petit goût de gingembre qui se dégage du Dossidos. Dos. OK. Euh, J'aime bien le buzz également. Donc, euh, j'en ai fait pousser euh, quelques plants. Puis, euh, j'ai eu des phénotypes différents. Donc, c'est la vu raison. Pour on va laquelle... en parler de tantôt. Mais là, on va fumer un dossi-doss. Oui, on fume oui, un Ça Parfait. Nos amis aiment beaucoup te regarder. Ils te trouvent très beau. Donc, on peut toujours les regarder. <rire> Bonjour, les amis. Euh, Parle-moi de ton permis pour le cannabis. Écoute, mon permis, euh, je me suis procuré mon permis. Euh, chez Cannabis Médic. Okay? Cannabis Médic, c'est un organisme qui permet euh, de procurer un permis de cannabis médical pour euh, la culture du cannabis, puis également pour obtenir une prescription médicale par la suite. Puis là, une prescription médicale, c'est pas une prescription pour aller chercher du, des médicaments, mais une prescription, c'est le fameux papier pour aller chercher du cannabis, pas à la SQDC. Euh, mais plutôt là, carrément chez le fournisseur, mais toi, je pense que tu fais affaire avec euh, hein, les pharmacies. ouais euh... c'est Shoppers Drug Mart, dans le fond. Moi, j'y vais. Euh... Dans le fond, quand tu obtiens ton, ton permis euh, pour faire pousser du cannabis médical, euh, la prescription que ton médecin te fait parvenir, euh, te donne le droit, c'est pas, pas mon préféré. C'est ah pas non. mon préféré, c'est des choses qui arrivent. Euh... Continue. Il goûte la cannelle. <rire> Donc, quand tu obtiens euh, ton permis de cannabis médical, ça te permet d'aller chercher, euh, de t'abonner avec euh, un fournisseur en ligne puis d'acheter ton cannabis directement en ligne. Euh, C'est des fournisseurs de cannabis qui font pousser du cannabis depuis quand même plusieurs années parce que le cannabis médical existe quand même, le réseau cannabis médical il est là depuis quand même plusieurs années. Il doit quand même des compagnies qui faisaient pousser euh, du cannabis récréationnel qui doivent avoir commencé dernièrement à faire pousser du médicinal. faut quand même faire nos recherches. Oh, il y a des afria, des, des afria, et des Aurora de ce monde qui font quand même partie du réseau de cannabis médical de ces compagnies Eux, ça fait longtemps qu'ils ont poussé mes avoir des nouvelles compagnies que ça fait pas 10 ans, là. Tu m'as dit qu'il ben, y avait beaucoup, beaucoup de compagnies. Moi, ce que j'ai vu, oui. Il y a 16 compagnies présentement qui ben, sont représentées chez Shoppers Drug Mart. Ces 16 compagnies-là, ça fait pas toutes 10 ans. Non, mais ben là-dedans, justement, je te nomme Afria, mais ça, les ça. autres, quand on parle de Med Relief ou qu'on parle de Weed euh, oui, oui, MD-RX, c'est des compagnies qui sont là depuis le début du cannabis médical. C'est des compagnies qui fournissent également un produit, moi je peux dire, quand on parle d'un haut taux de THC, moi, les produits que j'ai essayés jusqu'à présent, je n'ai essayé un seul. Okay, j'ai essayé le Pinkush. Okay. Puis de son appel? Ben, c eux, c'est de Med Relief. D'accord. Ils l'appellent le Sedamen. C'est leur nom qu'ils donnent à 21%. Ouais, ouais, ouais. Pour point quel, presque 22% de THC. Ça m'a assommé à la moitié du joint. Je l'ai tendu. Que, le oui, oh, Il m'a vraiment, vraiment... le couche médicinale, c'est vraiment surpris, plus ça efficace. Ah oui, ça m'a frappé comme un coup de masse en plein fond. Sérieusement, j'ai été très agréablement surpris. Puis après ça, ben, ça m'a... Je suis curieux. Ça m'a piqué ma curiosité. J'ai regardé d'autres sortes également, les aurora Tore, sorte que. <coughs> Tar, c'est le nom d'un cannabis? Oui. Euh, Snowdome également. Euh... Qui, est, qui se trouve être du R.A. Confidential. Donc c'est tout toutes les, les mêmes variétés qu'on trouve à la SQDC, mais il les envoie, il les okay. envoie pas, il les vend améliorés, Pas améliorés, mais... Ils sont cultivés différemment. Ils ont plus d'attention, okay. euh, ils ont eu plus de tests, On est, euh, ils ont tout le pourcentage des terpènes, on sait qu'il y a 0.5 de myrcène, 0.7 de, de cariophyllène, 0.9 de limonène. As tu As-tu ces indications-là sur ton tout, contenant? Tout est indiqué sur mon contenant. Euh, également sur le site, justement, du fournisseur. Parce que c'est sûr, sur le site de Shoppers Drug Mart, comme tu disais, c'est comme un loup Tu arrives là-bas, tu vas tomber sur des sortes qui sont en spécial. Euh, le prix a été réduit, pour x, y, Z raisons. Euh, au Québec, on ne peut pas avoir de prix réduit à SQDC. C'est illégal d'inciter la vente de cannabis. Pas le droit au marketing, pas le droit à la publicité, pas le droit au rabais. Pas le droit de donner un t-shirt à Weedman, euh, exactement. Okay. Ça c'est du Island Sweet Skunk de San Rafael. On va allumer ça en même temps, ok Pas le problème, on y Donc, va. Donc, le... euh, tu as eu un permis, ouais. tu peux faire pousser une certaine quantité de plants de cannabis. Ouais. Puis, Moi, non, euh, ça, ça a coûté combien On veut savoir combien ça coûte, puis pour combien de plants. Bon, écoute, le prix de base pour les euh, fins poussées du cannabis, pour obtenir un permis, lorsqu'on a une condition médicale. Ça, ça veut dire quand tu prends un médicament... Quand ça. tu prends un médicament ou quand tu as déjà une condition médicale reconnue. Il y a des gens qui font des piepsies, il y a des gens qui font euh, de la fibromyalgie, il y a des gens comme moi, moi je, je suis hyperactif, donc je prends un médicament déjà pour l'hyperactivité. Puis mon but, c'est d'arrêter de prendre des pilules, arrêter de prendre fait des que produits. quand tu si prends vrai. un médicament, c'est plus facile d'avoir ce permis-là c'est plus facile, effectivement, d'obtenir le permis. Mais lorsque tu as une condition médicale... Donc, je me suis mal exprimé. Je me suis mal exprimé. Pour... Quand on prend un médicament... C'est comme ça qu'on peut avoir un peu. C'est pas, c'est pas, c'est, il faut avoir une, une médicament Il faut avoir une condition plaît, médicale. S'il vous plaît. Merci. Donc, moi, ce que je te oui, dis, c'est, c'est pas avoir un médicament. Parce non, que non, okay, peux, OK, OK, OK, OK. Tu peux être malade, à toi, as mal dans le dos, ça te prend une fois de temps en temps, mais t'as pas nécessairement un médicament chez toi. D'accord. De temps en temps, tu vas aller le chercher, mais c'est une pilule qu'ils vont te donner. Tandis puis, que là, tu veux un, un alternatif. Un ouais. médicament alternatif, qu'on peut dire. Fait que quand t'as mal dans le dos, puis tu veux un affaire alternative tu t'envoies chez ta compagnie tu t'a dit? Ouais, tu peux commander en ligne directement. Puis les livres ont même taux de rapidité que la SQDC. En 24-48 heures tu reçois ton colis, mais... C'est la... pas vrai, mais c'est pas ça ce que... Non, mais on, on va acheter chez Lowblast. Tu peux pas aller acheter chez Lowblast. C'est pas, présentement, le permis de ne pas le droit à Lowblast de vendre from coast to coast. Présentement, eux, sous la bannière Shoppers Drug Mart, c'est Shoppers Drug Mart Cannabis. Quand les gens veulent aller voir en ligne, pour le site web, c'est Shoppers Drug Mart Cannabis. Voir là, les, les variétés qui sont différentes, faut que tu commandes en ligne. Ces commandes-là se font en ligne, c'est livré par livraison express, toujours chez vous, euh, contenant scellé, avec toutes les indications pour le cannabis. Non, euh, tu euh... mélanges trop, je ne sais pas si c'est le cannabis qui me fait ça, mais tu m'as dit que tu avais acheté le produit de Saint-Raphaël. Je n'ai pas acheté le Saint-Raphaël, c'est toi qui m'as dit que tu acheté le produit de saint le produit de saint Tu l'as acheté chez Chopin's Dogma, j'ai reçu. Bon, tu m'as dit que tu ne pouvais pas. Je j'achète ce shop là de cannabis en ligne ouais oh, c'est ça que je veux que tu bon, ils me l'ont livré chez moi. ok mais qu'est-ce qu que tu veux que Canimède Can c'est quoi ton, ton autre compagnie qui va te livrer de cannabis toi? médic eux autres tu te livrent quoi ils me livrent rien eux autres eux autres ils m'aident à obtenir mon permis ah bon c'est ça ok ton 24 terres à c'est ça stars, ça c'est là que tu permets ça c'est genre... là que tu te permets ça, tu vas, 24-48 heures, ça, c'est un coup que tu as ton permis, oh. tu ta prescription. Oh. Quand tu commandes comme toi, tu commandes en ligne à la SQDC. Oh. Ça te prend 24 heures, tu as ton permis, tu as ton, ta commande de ce plus 48 heures parce qu'à cause des, des délais qui sont un peu partout, là, à cause du Post-Canada. Oui, il faut enlever. Non, jamais. OK. Mais bon. sinon, les bon. délais sont bons. C'est des délais de livraison express. Euh, ça donne un... Une ouverture à une panoplie de nouveaux produits. Puis là, on ne parle pas juste du cannabis séché. Là. Eux autres, qui en ont des « edibles » qui sont autorisés, là, qui ont le droit de vendre. C'est légal. Là. Ce sont des produits légaux. Là. Ils ont des « edibles », ils ont des concentrés, ils ont de tous les types de produits médicinaux qui sont disponibles pour les patients. Une alternative à prendre des opioïdes. Mais il faut, payer, de il faut payer pour avoir ça. Combien ça coûte pour avoir ce, ce... Le, permis, le permis de base, il est 200 pour 25 plants qui vous donne droit à la culture intérieure de 25 plans. Puis là, avec ce 200 dollars là, c'est la seule façon aussi de pouvoir acheter chez Shoppers Drug Mart. D'obtenir une prescription. C'est ça. Qui vous donne droit de l'acheter chez Shoppers Drug Mart ou un autre fournisseur. Là. On peut pas avoir ça gratuit. Je ne sais pas s'il y a façon avec LOMD. Je sais qu'il y a une façon via le site de Shoppers Drug Mart. Les gens peuvent... Ça, c'est un site qui est... C'est un... un service qui est gratuit là, LOMD. Mm -hmm. Donc, on va sur le site de Shoppers Drug Mart, il y a l'opportunité de chatter avec un médecin. Tu peux te mettre en contact avec un médecin. Je sais pas, pas sur si on fait ça la... Ça la... la rencontre virtuelle. Est-ce qu'il y a un frais suite à ça? On m'a dit qu'à l'OMD c'était gratuit. Là, moi j'ai passé par Cannabis Médic. C'est un service qui est à Montréal. Je me suis déplacé là. Je me suis déplacé là. Je suis allé euh, rencontrer la personne. Euh, Donner mon document médical. Puis ça prend un diagnostic médical. Donc, je suis allé donner mon médicament, mon, euh, mon document. Allez, à fois, autre façon, tout cas, hein? ça, il un qu'il n'y a pas d'oxygène qui rentre depuis tantôt, ça aide pas bouquin. Bon. Fait que, ceci étant dit, sur ces sites-là, ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est qu'ils vendent surtout un contenant de 5 grammes puis de 10 grammes. Je n'ai pas vu de 3,5, de 7, non, de 14. Non, non, C'est du 5 et du 10 grammes que j'ai vu au niveau du médical. Shoppers Mark, de Shoppers Drug Marks. De Shoppers Drug Marks, je te dis. Ouais. Moi, j'ai vu des soins de cannabis qui étaient à 12,50, des soins de cannabis à 22 et 3 de THC, qui étaient réduits à 8 et quelque chose avec des... Parce des ça faisait longtemps hein. à la date ça longtemps la date hein. puis j'ai été très agréablement surpris lorsque j'ai reçu mon... Mur. Mon pot de sédomène. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu la date d'emballage janvier 2019. Un an, un an et cinq mois. Un, un an, an et cinq mois, mois là. quatre mois. Je veux pas, je veux pas, pas bâcher ça. sur la SQDC, mais j'ai acheté souvent des produits de la SQDC que la date d'emballage était de là un mois et demi, deux mois. Puis c'était pire que ton vœu, un an et demi. C'était voilà. bien pire, c'était sec, je pouvais là, le, mm. le finger snap, là, tu prends ta cocotte, tu appores en tes lois, puis elle tombe en poudre, là. T'sais, les autres, ils vont faire faillite à faire, faire, l'industrie du grinder. Là. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet, mais All right. moi, je trouvais qu'il était très frais. Pour un pot d'un un, un an, et mot... presque et demi. Ok, ok, ok. Oh, okay. C'était très très frais. Ça, tu penses que à cause du selage ou...? selage euh... Ben, écoute, tu vais pas m'embarquer dans un autre... Le pot ouais, d'un autre polémique. Le contenant, le contenant est pareil comme cela, là un peu plus gros pour contenir 5 grammes. Un peu plus haut, mettons, que un contenants que tu as présentement. Mais je te dirais, le même format que celui-ci rose, un peu plus haut. Euh, moi, je te dis, au niveau de la grosseur des cocottes, je te disais que les, les cocottes, je trouvais qu'elles étaient beaucoup plus grosses. Hein? Parce que ces compagnies-là, ils n'ont pas, pas de deadline de production pour fournir, oh, une oui. pour fournir à un fournisseur récréatif, comme les, -qu SQDC qui attend que Broken cause à date, tu donnes sa, sa commande, Canopy fait la même chose, et ainsi de suite. Les compagnies médicinales peuvent plus peaufiner leurs produits. Hein? Fait que le produit, là, même s'il passe un an dans le pot, qui est scellé, scellé, scellé, là. il faut qu'il fasse de l'argent pareil. Ouais, mais l'argent ils l'ont déjà fait en vendant Shopper's Drug Mart, tu comprends? Ok. Les autres ils ont vendu le... Shopper's Drug c'est, c'est... Les autres que t'achètes, t'achètes pas de Med Relief ou t'achètes pas de... Oui, tu peux. Ré... Oui, tu oui, peux. oui, mais tu paieras pas le même prix que Shopper's Drug Mart. Non, c'est ça. Shopper's Drug Mart c'est comme le, le Walmart du cannabis là, en ligne, On là. parle dessus de ça? Ça? Oh, ben oui, on peut en parler de ça. Écoutez, il euh, y a les quatre pots de cannabis en arrière là, si tu peux tasser une petite chose. On les voit, on les voit exactement, parfait. Euh... Chemdog. Docidos, Girl Scout Cookie et un autre Docidos. Et puis quand il est arrivé avec ça, j'ai demandé ça venait d'où. Il m'a dit que c'était ces fameux quatre plants de cannabis qu'on a fameux, euh, qu'on a finalement le droit de faire pousser depuis le mois de septembre dernier 2019. Oui. Donc il y a eu un résultat avec ça. Oui. Et puis euh, les deux Docidos, j'ai demandé pourquoi deux Docidos. La réponse a été c'est à cause de ces deux phénotypes. Et le phénotype, c'est la grosse question. Les gens me demandent de faire une vidéo pour le phénotype. Oui, une vidéo s'en vient, 100% phénotype. Vous voulez une vidéo de phénotype, 30 minutes de phénotype, on va vous en donner du phénotype. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, d'entrée de mots, ce que c'est un phénotype? S'il vous plaît, licorne. Oui, un phénotype, là, c'est des traits des caractéristiques qui caractérisent un individu ou une plante ou quoi que ce soit, OK? Donc, au niveau des plantes cannabis, ben, là, on va y aller avec, euh, la longueur des, des feuilles, la grosseur des feuilles, la couleur, la longueur, les cocottes, de le développement des cocottes. Chacune des plantes a un phénotype différent. Je peux faire pousser deux graines de, de, de, de, de sinus, qui Mettons, t'en peux pousser, mettons, peux pousser 100. Oui. Ben, là, dans les 100, là, les sangs ils seront pas tout, tout, tout, tout, tout, tout pareil, même si tu as mis le même nombre d'eau, même nombre de lumière, même nombre d'engrais, même ça même affaire, ils goûteront, ils vont, le goût va se rapprocher tout le temps un peu, mais est... ça va tout être différent, comme dans une famille, tout le monde, tu sais, les frères et sœurs, tout le monde est différent, même les jumeaux, ils ont quand même, tu sais, ils ont quand même des différences que, ouais. fait que là au niveau des plantes de cannabis, d'essayer de reproduire tout le temps, la même sorte qui a gagné ou qui a... Tu peux reprendre des boutures d'une mère qui a gagné des plantes de cannabis et essayer de reproduire tout le temps cette même variété-là qui va revenir, la même gagnante, mais de repartir d'une graine, de plusieurs graines différentes, de plusieurs plantes différentes, d'essayer d'avoir le, le même résultat en bout de ligne, c'est pratiquement impossible. Puis Donc, Je pense les pense... différences. Puis je pense qu'il y a un mot là, que, que, que j'ai appris et que j'aime ça, je trouve ça euh, le fun, c'est que quand on prend une mer qu'on fait des boutures, euh, avec le temps, on, on, on, on est capable d'avoir un peu plus de stabilité. Hein? Donc, c'est hein, ça se peut-tu qu'on utilise ce mot-là? La stabilité, c'est une une, une, une une variété plus stable. J ai, j ai, ça se peut-tu qu'on peut se dire ça? ça oui, mais quand défaut? tu parles d'une mer, c'est ça. Parce que la mer, normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire pousser plusieurs, plusieurs graines de la même sorte. Ok, on va partir plusieurs graines régulières de la même sorte, on les porte tous en même temps. Puis là, on prend notre préféré là-dedans. Là, -dedans. on prend notre préféré là-dedans. On, on, on, on trie les mâles, on envoie les mâles de là, on garde les femelles, on part le résultat des femelles, puis dans toutes nos femelles, là, laquelle qui nous a donné le top-notch qu'on était à la femelle La femelle, elle donne de... les cocottes, puis ouais. le mâle, il donne les graines, hein? il donne les graines, il permet de polliniser la, la femelle, mais il ne faut pas avoir des mâles en présence des femelles. Dès que tu trouves qu'il y a des mâles qui sont en présence des femelles, il faut, faut les enlever parce qu'ils vont polliniser tes femelles puis tes cocottes vont avoir des graines, graines dedans. Ouais. Et puis euh, c'est ça qu'on a à Cuba. Donc euh, ensuite, euh... Mais le mâle, il y a les graines aussi, il y a juste des graines, le mâle a des graines. Oui, oh, lui quand il pousse, là, il va développer des grappes, Et en dessous, c'est des graines, qui vont ça. avoir ces grappes. Bon. C'est ça, c'est Mais ces grappes, là, ça. quand ça se développe, il y a un pollen qui se dégage de ça. C'est ça. Le pollen, il peut polliniser à 1 km à la ronde, 1 okay. carré. Fait que s'il y a un, un plan extérieur à quelqu'un qui ne sait pas, il fait pousser du pot dans ton entourage, puis tu fais pousser du pot également. Ton voisin de, de deux rues. Il va te scraper le tien. Puis lui, il vient, te, te as le tien. Pis tu sais pas pourquoi. Parce que toi, tu sais que y des graines féminisées, mettons. Puis tu es sûr, que tu sais pousser des femelles, mais tu as fait de pousser des Malheureusement, c'est un environnement qui est pas contrôlé comme dans une tente ou comme dans une serre. Donc, si tu es plus... Euh, t'sais... Parfait. Donc, on enlève les mâles. Il nous reste une coupe de docidos. C'est toutes des femelles parce que les, les femelles nous donnent la fameuse cocotte. Et puis là, on trouve la meilleure arôme dans ces docidos là dans ce plan-là. Puis ça va être... Le phénotype préféré qu'on a eu dans nos, dans nos sept plans là, qui nous restaient oui. là. Et après ça tu vas prendre des, des de ce plan -là, là, quand tu le fais pousser, là, tu le tues pas et tu, tu en fais des boutures. Parce que ce plan là, quand tes autres partis Là on est rendu à bouture. Oui. Bouture. B-O-U-T-U-R-E -U -U -E. <coughs> Mouture. On coupe des petites branches, des petites ouais, tiges. tiges en genre... 45 qu'on trempe dans un produit quelconque qu'on remet en terre ensuite. Puis le petit produit c'est un genre de vitamine pour réparer ouais. ses blessures. C'est un genre de vitamine puis un genre dans... qui aide à l'enracinement. C'est un produit qui aide à développer des racines okay, au goût, Ok, ok, Qui okay, va okay. aider ce que la bouture qui est juste une tige dans le fond qu'on met peu, là pour fait... l'enfant. Fait que là, tous ces petits enfants-là de cette mère-là, Bon, on va avoir plus de chances d'avoir le même la mère, euh, oui. arôme. Hein? Oui. D'accord, d'accord. Donc, en arrière de nous, on a deux docidos, deux arômes différents. Il euh, y en a un là que je trouve pas mal rough. Euh, moi, je pense que c'est carrément cariophilène. Euh, là, on a eu des petites euh, discussions là-dessus. Il pensait que c'est... Lui, il dit que c'est euh, terreux. Merci, merci. C'est ça. Et euh, Il dit que c'était terreux, donc... Euh... Mais on s'est entendu, là, pour le Girl Scout Cookie. Euh, moi, j'ai dit qu'il y avait vraiment un goût, là, oui, Oui, oui, ouais, vraiment sucré. Lui, citrus, vraiment très toi, bien. vraiment, t'as parlé un peu de citron. Euh, donc, très on, on, on s'est entendu ouais. dans agrumes, au moins, c'est très bien. Et, euh, l'autre de Sidos, vraiment sucré, hein? un peu sucré, c'est ça qu'on avait dit. Ouais. Et le chem dog aussi là. Le kemdog c'est mon préféré vraiment très, très sucré et fruité là. Euh, je peux pas te dire quel fruit mais vraiment plus agréable là. Euh, Pas de cariophyllène là-dedans, pas de pinène, ça sent pas le pain sapin. Euh, moi je trouve que le chem dog se démarque. il heureusement ou malheureusement pour son dosi -dos, euh. numéro un c'est le kemdog que j'ai ici. Euh, ben, je suis content, je suis content. Quand quand regarde, euh, moi aussi c'est un. J'aime le dossidos, j'aime le goût plus euh, gingembre, plus le goût plus... Euh... Les goûts de gingembre, c'est ça ouais. un peu. Le gingembre sucré, ça fait bizarre. Puis, tandis que le camdog, comme tu dis, c'est un goût il est plus scruté. Euh, mm. Moi, j'aime j'aime l'odeur aussi en peau. Là. Quand tu le sens, ça fait hum, mm, ça sent... Mais, ça sent différent des deux autres. Tu sais, le citron on est habitué, là. le, le citrus, là, le nombre de pamplemousse, le, le citron, là... C'est Oh! Mm. oh. c'est bon, okay. c'est bon, c'est bon. Puis, euh, c'est une odeur qui revient souvent. Versus le j'ai je trouvais que c'était différent comme euh, fruité. J'ai resté surpris, mais la couleur aussi, quand je l'ai cultivé, il était rendu presque mauve. Hein. Il était bleuté mauve quand je l'ai cultivé. Le la là, je te dis, celui que j'avais essayé aux Indiens, c'était une coche. C'était une ouais, coche. Ouais, ben, en goût, là. tant de flavor, de goût. Moi aussi, je l'ai goûté une fois, ce oh, Docidos-là. Puis après, quand, oh, que, justement. Quand je retournais après, puis qu'on a repris encore du docidose, j'ai jamais ré le, le premier Docidos de la première batch, fait qu'encore là, okay. si c'est okay. pas okay. le même phénotype, ben alors, tu restes dans le même strain, c'est la même plante que tu as fait pousser, là. Ouais, mais ouais. c'est pas le même phénotype, et que t'as pas le même résultat. Ouais. C'est pour ça que t'en as certains qui sont à 25%, puis t'en as d'autres qui vont être à 15%, puis à 14%. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est pour ça que... Fait que t'as eu des bons résultats avec tes quatre plants, as-tu ouais, ouais. un nombre de grammes précis ou tu sais pas vraiment? Ben je me suis rendu à 340 grammes en tout là. Mais... ça c'est 340 grammes là vraiment séchés là. Mais hein? ben, je triche un peu, c'est pas quatre plants. J'avais parti, originalement quand tu pars des graines, t'as toujours, on garantit 80% de germination. Donc si tu pars 5 graines, normalement t'en as quatre qui devraient germer. La Donc, cinquième elle fonctionne pas La cinquième tout. elle ne fonctionne pas d'habitude. Puis moi dans mon cas, à fonctionner. Okay. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je l'ai deux. je l'ai fait. qu'est-ce que okay, je fais avec? Cinq plans. Fait que j'ai cinq plans finalement. c'est eu combien de grammes? J'ai eu grammes? 340 grammes en tout. J'ai eu presque. Ben j'ai 12 onces en tout Qu que j'ai eu. que okay, ça c'est 12 fois 28 grammes environ. Ouais, c'est trois quarts de livre là. Nice. T'es content de ça? Ben écoute, moi, ça me permet de m'auto-suffire pendant des mois et des mois jusqu'à ma prochaine récolte de cannabis, justement. Puis tu vas te faire les mêmes variétés ou tu vas en prendre d'autres variétés? Non, là j'ai commandé les nouvelles variétés. Tu as commandé des graines sur internet? J'ai commandé des graines sur internet, puis à deux endroits différents, euh, j'en ai commandé, j'ai déjà des plants qui poussent à l'extérieur, présentement, que j'avais commencé euh, pour un test, je voulais faire une expérience, donc j'avais parti des plants que j'ai déjà mis à l'extérieur, du Purple Punch de Barney's Farm. Bernie's Farm, ça c'est un site internet reconnu. c'est un breeder qui a gagné à de multiples reprises la Coupe Cannabis. Autant Amsterdam qu'au Colorado, uh, Barney's Farm avec l'Iowa purple, il uh, a gagné beaucoup de coupes. Uh, également là, uh, uh, toutes les Gorillas, toutes les Gorillas Skittles, les Skittles de ce monde, ça vient de Barney's Farm. C'est eux autres qui découvrent des nouvelles variétés. Ça coûte combien des seeds, des graines? Ben, les prix, quoi, ça peut varier. Ça va varie Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas de la qualité que vous voulez, là. C'est pareil comme le cannabis à 100$ ou le cannabis à 320$, non? C'est ça. C'est la même chose. Pourquoi que le monde y, y vend des graines pas chères? Parce que le monde n'en veut pas. C'est pas de la qualité. Ça vient avec. C'est la même affaire. Peut peut payer jusqu'à 15$, 20$ la graine. Mais tu vas avoir des high THC strains, ce qui appelle des, des taux de THC de 25 et plus. Et des terpènes aussi. Les terpènes, du goût, du goût. Sont toutes décrits chaque variété de cannabis a ses propres terpènes. Tout est décrit. Euh, moi, j'ai commandé des graines, j'en ai parti. Là, présentement, je fais pousser euh, du Blues Banner 2.0, puis du Star Killer. Euh, Bruce Banner 2.0, dans le fond, ce qu'ils ont fait, euh, ils ont pris le Bruce Banner original, ils l'ont repris en laboratoire, puis ils ont pris toutes les caractéristiques que les gens aimaient du Bruce Banner, ils les ont augmentées. Puis là, ils ont augmenté le taux de THC également à 30 Donc, c'est une nouvelle variété, Bruce Banner 2.0. Euh, J'ai acheté ça sur un site internet là, euh, canadien en ligne. Puis, à combien? À 99,99. 99? Lui, j'ai payé pour. 2 piastres ta graine. Non, j'ai payé 25 graines pour 250 Donc, ça à 10 piastres 5 graines. Ouais? Ouais. 10 piastres 5 graines pour du Bruce Banner 2.0. c'est un qui est là, c'est la même affaire. Un autre paquet de 25 graines à 250 piastres. Mais là, tu vois, quand tu achètes sur ces sites-là, souvent, tu as des rabais, mais tu as des codes promo. Quand tu achètes pour. Tant. Pourtant, mais là t'as tant de graines gratuites. Fait que j'ai eu un pack de 10 graines gratuites de Cali OG couche Je pouvais choisir dans toute la multitude qu'il y avait sur leur site. Je me suis pris un Sativa. Un Sativa qui avait un haut taux de TH et à 26%. J'ai dit, Starkiller Killer à 29, Blue Barrel à 30. Je vais avoir du Sativa à 26%. Donc j'essaie avec des. Euh, moi je peux pas. Oui j'aime les terpènes, j'ai un vaporisateur, je m'en sers. J'aime avoir le goût, j'aime aller chercher les terpènes. Mais moi je recherche à avoir un euh, bang, le buzz. Mais les terpènes, c'est le buzz. Ouais. Tu vois encore là. Moi, là, j'ai goûté des. J'ai goûté des saveurs et que j'ai aimé le goût, mais j'ai pas été autant buzzé que des taux de THC. T'sais. OK. Moi je sais pas. C'est psychologique. Peut-être que je me fie trop au chiffre. Le 21% ici, t'as-tu buzzé? Ça, non. Pourtant, Pour, pourtant, pourtant 21% pourtant, de ces domaines m'ont buzzé. Pourtant, c'est 21% pareil. Ouais. C'est écrit, c'est SQDC, c'est pas des jokes. Ouais, mais SQDC sont trompés, c'est tout J'ai oh, déjà suivi des courriels là-dessus, oh, là. J'ai là. oh, oh, <rire> oh, <rire> oh, déjà suivi des courriels là-dessus. Euh, ils ne buzzent pas beaucoup, hein. Même non, moi, moi, sérieusement. Euh, non, moi même au non, niveau non du goût, au début, quand on l'a là, c'était... C'était so -so. ordinaire. Pour the, Surtout the, the pour le prix. Surtout pour le prix, puis pour une compagnie qu'on s'attend vraiment à avoir un bon produit depuis le temps qu'ils vendent. Moi, je trouve que c'est un bon produit, mais... Je comprends pas pourquoi tu ne bosses pas de même. Pourtant le 28 grammes il est vraiment exceptionnel, on en a parlé dans la dernière vidéo. En tout cas, euh... un mot pour la fin, vraiment vraiment un gros merci d'avoir passé chez nous, et de m'avoir euh, euh, donné quelques échantillons pour que je puisse y goûter. Et puis, euh, c'est toujours un plaisir de t'accueillir chez Winman. La prochaine euh... fois, je serai chez nous. Fait que... Parfait, parfait, je vais passer à son... Euh site, YouTube, Autoroute 420, euh, je vous ai présenté encore une fois, là, Licorne, représentant de Autoroute 420. Ah, le représentant. Donc, t'as un compte Instagram? Oui, c'est Autoroute 420 également. Euh, je suis actif un peu, là. je mets des petits in sur les vidéos à venir sur euh, Autoroute 420. Il y en a une qui s'en met très très très très très prochainement là j'ai du très beau contenu à mettre puis euh, vraiment là c'est très intéressant Willman regarde ses vidéos euh, je suis abonné à son euh, sa chaîne euh, vraiment le gars il sait comment faire pousser du cannabis et puis peut-être un jour s'il te plaît peut-être un jour on va faire pousser du cannabis à Willman, mais oh c'est yeah! pas garanti euh, c'est en grosse discussion peut-être dans le futur mais vraiment c'est pas c'est pas le cas présentement donc je te laisse là-dessus. Un gros merci. Ciao la gang. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Donne un pouce. Et ciao!